Bonjour, Fabrice Pascal, simi Immobilier Valence dans la Drôme. Mon agence se situe au centre-ville de Valence, un quartier que j'affectionne tout particulièrement puisque j'ai eu la chance d'y habiter pendant plusieurs années. Alors Valence est une ville dynamique et on retrouve une bonne mixité entre les appartements, les logements sociaux et les petites villas. Les pouvoirs de la mairie font plutôt attention à ce qui est de beaux programmes incluant toutes les personnes. En ce qui concerne la population, on a pu remarquer qu'elle a tendance à se rajeunir ces toutes dernières années, contrairement aux décennies précédentes enfin, pour les prix, on est plutôt en moyenne, moyenne basse, aux environs de 1.800, 2.000 euros le mètre carré, ce qui rend attrayant les investisseurs. Valence est une grande ville industrielle qui a un des plus grands ports fluviales de France. Et depuis la création de Valence TGV, nous relie à Paris en moins de 2h30, ce qui rend les Parisiens plutôt motivés pour venir investir sur Valence, au calme et notamment dans une des villes référencées comme Porte du Soleil. Pour votre projet immobilier, vous pouvez nous contacter et nous nous ferons un plaisir de vous accompagner.